Ouais, ça va Julie ouais, soir, Ça va toi je m'appelle y a joué avec Julie. C'est <rire> qui Julie Ta meuf, non Eh hey, bande de chômeurs, fermez là. T'arrives quoi toi Pourquoi tu commences à Un mec dans la game, il dit bande de chômeurs, fermez là, je sais pas quoi. Alors que personne n'a rien dit. L'hôpital de la charité, tout euh, ça Je suis en train de travailler. Hein. Et lui, de la charité. Non mais attends attends attends. Non, c'est l'hôpital de la charité. Pas... Non, c'est la charité ouais. qui souffle l'hôpital. Non, non, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Non, c'est la charité qui se fout de la parité. C'est l'hôpital qui souffle la charité. Il se fout de la charité. Voilà. Tu sais, tu sais parler ou pas français Bon, quand même, oh, tu sais culotter, Abdé. Hein. Pour toi, toi qui sais pas dire. Euh... La charité est l'hôpital, hein. Pour toi qui oui. sais pas dire excessive, quand même. Oui. Dis excessive, s'il te plaît. Excessive. Excessive, excessive, excessive, c'est vraiment excessive. C'est vraiment excessif parce que c'est apostrophe, c'est euh, non genré et de base, du coup, c'est le masculin. Donc, excessif et non excessif. Allez, tu m'apprends le français un peu et tu reviens dans 5 ans quand tu auras les papiers qui Moi, j'ai mes papiers, je suis français, pourquoi tu parles Mais Mohamed un peu là. Ouais, Mohamed, t'es culotte, t'es vraiment culotte. Non, non, t'es arabe, migré. J'ai une petite anecdote par rapport à ça. Depuis que je suis petit, je suis gros, tu vois. Et Parce quand j'allais au bled, déjà, ils me disait, N'ta migré, ça veut dire N'ta, c'est toi en gros. Toi, t'es un immigré. <rire> pourquoi Parce que, même si moi, je suis pas immigré, tu sais, je suis né en France. Mais vu que j'ai beaucoup de famille en Algérie ouais. Et du coup pour eux, je, je suis un immigré quand même On me disait euh, as maigri Et tu sais ils disaient pas, ils disent pas immigré Ils disaient juste migré Et du coup moi je pensais qu'ils me disaient t'as maigri Et moi j'étais content, je faisais waouh ouais, ouais <rire> Tu sais je les prenais grave bien, je pensais, ah, <rire> Je crois ils me disaient t'as maigri Et comment j'étais content trop con tu cool. on dit chez nous, Allah, il est en 1v5 Wesh ouais, mais c'est quoi ça Moi je comprends pas l'arabe Si tu veux je t'apprends un peu Ouais apprends nous s'il te plaît J'aime bien déjà pour commencer pour dire bonjour, ouais. vous connaissez. Salam alaikum. Après, vous voulez dire quoi Tu vas bien Ouais. Tu vas bien, en gros, on dit la baisse. Du coup, tu dis salam alaikum la baisse. Et l'autre, il va oui, très bien. Euh, ouais, on dit comment Tu dis, ouah ça va. Ça va aussi, tu vois, c'est transparent. Après, c'est pas l'arabe littéraire, hein, c'est l'arabe de la rue. Une petite conversation, vite fait, ça donnerait euh, salam alaikum la baisse. ouah ça va. Unta la baisse. Ouais, ça va. Ouais, je suis en train de d'apprendre l'arabe à mes mecs sur Valo. J'aurais appris euh, salam alaikum la baisse. Ouais, ça va tu vois les bases ouais ça va ouais, ouais. <rire> ouais. ouais ça pas. va ouais <rire> ouais pourquoi pas <rire> ouais voilà vraiment là base. tu m'as tu m'as brisé parce qu'en ouais. fait je lui ai dit non non parce non, que non, non. je lui ai dit le lyariarouni qui m'a dit il parle pas arabe du coup je lui dis si tu veux je t'apprends et c'est de là que tout est parti et du coup je vais me marier avec lui plus tard waouh wow. comment tu l'as eu t'as payé acheté mais toi, mais t'es un... un rat de la société, toi, hein Mais t'es un rat de la société, t'as payé 20 balles, alors que tu pourrais nourrir non, des petits-enfants en Afrique 10 euros, c'est 10 euros, le passe de combat, oh. Tu pourrais nourrir des... <rire> il faut pas pousser ma ma... la mamie, de quoi Mais c'est qui qui a poussé ta mamie Wesh, non, il ils sont méchants, hein. ah, Eh, les gars, ça vous ça faites va. quoi s'il y a un mec qui pousse votre mamie Bah, je le viole. Balayette laser, <rire> en deux mots. Ah oh. Il m'a fait trop peur Pourquoi <rire> ah, Pourquoi j'ai des screamers comme ça Joue à Valo frère, je joue pas à FNAF Je suis pas venu ici pour, pour flipper gros C'est ton pote Rez Ouais. Non, je parle pas à toi, je parle à Rez. Quoi hein, C'est ton pote, ton pote raise, non Mais eh, pose ouais, tes questions. Eh tes questions, ils sont mal formés mon gars. Oui c'est mon pote. Mais tes questions, ils sont mal formés. T'es qu'est-ce T'es qu'est-ce qu'il. Pas moi, je suis. Il m'a fait peur. Oh, let's go! Il m'a dit: Non, non, je fais 1 m 80 parce que le médecin il m'a dit que le matin tu perds 3 cm. Mais ah, le pire, dit... c'est que c'est l'inverse. Le matin, oh. c'est quand t'es le plus grand. C'est vrai? Ouais, ouais, c'est vrai. Mais, non, faux, frère. mais si, mais en mode, c'est juste un peu. Le matin, t'es un peu plus grand que avant d'aller dormir. Ah, mais c'est quelques millimètres, frère. Ouais, tu sais voilà. Il m'a dit 3 cm en plus, frérot. Ah, oh, oh, 3 cm. Bah ouais, peut-être hein Bah non wesh 3 cm frère c'est énorme Ah ouais 3 cm c'est énorme Mais bien sûr Ah bah là tu me rassures frérot Alors là, celle-là je l'attendais depuis ouais, des années. Ah ouais c'est à dire t'as. Moi non, moi elle en fait 1 frérot. Bah c'est la moyenne frère. Non, pas du tout, moi c'est. Mais non, c'est 13 la moyenne. Bah arrête frère, 13. C'est les élèves Mais. 13, Mais 13, c'est la moyenne, Vas-y, Abdé, t'es trop dans le monde des bisounours. Je te promets, la moyenne française, bah, c'est une frère, Un c'est déjà pas mal. La moyenne française, c'est 15. Mais non, t'es fou ou quoi C'est 3-4. Mais non, mais les mecs dans le chat, vous êtes pas renseignés. Hein mmh. Raf, faut leur dire. Ah ouais, faut leur dire, mais je crois qu'ils savent pas. Yes. c'est a Jirou. Oh oui, alors ça, mais cette vidéo, elle est incroyable. Oui, mais qu'est-ce que vous pensez à l'équipe français Yes. Good team. Hey, en vrai je les premiers pas de degrés que les français qui, qui de parler sans savoir je parler de Mais c'est trop drôle. J'arrive pas à vous comprendre. non comprendeur. You have in the a pongo. You put euh, me you one amand. Pingo napongo. Et il termine. Oh you're Turkish. Selamun aleykum abi, nasılsın? Hey? Mm. Selamun aleykum kardeşim. non, non no, biliyorsun? Ah, sorry, I don't speak Turkish. Ah, oh, il a commencé ah. à me débiter en turc. I'm from France. France. Baguette, croissant, la Tour Emmanuel Macron. You know? What is your name? Taha. Taha. Okay. Do you know we in Algeria we say "Tahia Djazair"? Can you repeat after me? Tahia Djazair. Uh no, speaking English. No, just repeat, please. Repeat. Tahia Djazair. No, okay. Oh, je vais tester le nouveau pompe. My my, my my my please my say Tehya Jezair repeat Tehya Jazir Jazir No Tehya Jezair Dazer Ok here you go Jojo's Bizarre Adventure Salut Bienvenue Bienvenue Mais toi mais, mais bienvenue mille fois frérot Elle abonné, je sais pas toi qui là, ça ça veut dire euh, il veut de Pépon frère Non non non j'ai pas envie de le Pépon euh, Je peux jouer avec vous s'il vous plaît euh, je joue pas avec les abonnés euh, en live. Mais si tu veux, hors live, vas-y, pourquoi pas. Attends, Attends, je joue pas avec les abonnés Pas en live. Pourquoi euh, hier soir t'as joué avec Julie C'est <rire> qui Julie C'est ta meuf, non Vas-y, vas-y, ah moi ouais. je suis pas, d... pas dans ça, moi. Ah ouais, y'a pas vrai, Julie. Soir, vrai, il de Julie. Hier soir, j'étais en train de... je suis en train de... faire quoi Attends, je réfléchis. <rire> je, je voulais te tourner une vidéo sur... Euh... <rire> <Arrête>. <rire> sur Kaiju numéro 8. Qui fait C'est Son Tafa, c'est un viewer. Ou une hein peut-être Peut-être que c'est Julie Bravo que c'est la G, quand il a 1000 abonnés et qu'il est rémunéré, Apparemment ça pas, été c'est des putes. T'es même pas crédible C'est trop drôle, ça trop c'est trop drôle, en fait, ça. Il veut mentir Il veut dire des conneries Il veut dire des conneries, il a plus je comprends rien les mecs vous parlez tout en même temps Il est, il est même pas crédible Il m'a dit ça frère il va se barrer Ouais bien sûr bien sûr Attends j'ai oublié ton nom parce qu'il y a tellement de viewers Emmanuel Parichon c'est lui Non c'est pas Emmanuel C'est pas Emmanuel Parichon Attends du coup tu t'appelles comment vu que Emmanuel c'est pas toi Attends attends attends attends attends Ne me dis pas ta daronne elle s'appelle Emmanuel Parichon Il est con quoi Comment ta daronne elle s'appelle Emmanuel Parichon <rire> <Oui>. <rire> T'as dit t'as pris une courte à la Daron Mais attends, t'as Daron, t'appelle Emmanuel Paruchon. Il derrière lui, regarde sur tes l'aïs ou pas Il est jamais revenu. <rire> <rire> tu l'as... <rire> il est trop d'arrache. <rire> tu l'as fait fuir. Il y a un mec qui s'appelle pénis. pénis. Ici, là. Ça va bien de, mettre ça, de dire ça dans tes lives. Mais non, mais je disais un pseudo. Ah, problème, as dit pénis. ah frérot, c'est pas bien, dis pas ça. Ouais, je suis un dire, frère. Arrête frère, arrête tu vas me faire, faire démonétiser là. Ouais, eh hey, faut que j'aille au Bahamas Arrête de me faire démonétiser. <rire> ça, as dit ça, frère. Hey, arrête. arrête frère, pas deux fois. <rire> J'ai remis <une> 203 pénis. <rire> <rire> hey, frère, arrête, arrête 203. Wow le micro ouais, ouais. C'est un micro pour les mêmes Et On voit encore un peu de ça Ouais. Y'a a quoi, quoi mon mi -mi micro Wesh <rire> Le micro il est trop drôle bah attends il est mal branché aussi arrête arrête frère je vais mourir mais pas toi mais c'est l'autre qui <rire> <rire> Qu'est-ce que c'est trop drôle Ça, on voit, euh, je YouTube, on moi après. Salut Bébou, mais mais qu'est-ce que. Attends, attends, attends. Regarde, je me concentre sur un fight deux secondes. Il y a lui qui arrive avec son micro. <rires> son micro de même. Merci. Wesh ah, Wesh. Ai <laughs> Il t'arrive quoi T'as as pris en.. Parlé, Julie. Non t'as perdu en âge finalement. <rires> ouais Ça va Julie Ça va être toi, Rafox, je m'appelle Julie. T'as aimé la soirée hier soir Non pas. Hein oui, <rire> c'est ah, ouais, ouais. un Thaïlandais La vérité, c'est Roberto GG Arrête, arrête Attends, attends. Comment j'arrête Comment j'arrête Arrête, arrête Comment enlève, enlève. <rire> Je sais que t'as kiffé le moment avec ce mec, là. Du coup, je te propose juste ici de regarder un best-of. Pareil, on faisait que de rigoler, c'était grave drôle. Et en tout cas, je te souhaite un bon visionnage et à tout de suite.